Quand les bourses chutent vous pouvez gagner beaucoup d'argent en trading. Je vais vous expliquer cela, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous explique cela. En fait il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas bien la bourse et qui pensent que c'est une catastrophe pour les traders lorsque la bourse chute comme ce qu'on vit actuellement ici au mois de mars 2020. En réalité lorsque vous êtes trader, lorsque vous êtes un trader actif, donc que la bourse monte ou baisse, ça n'a absolument aucune importance au point de vue des gains. Vous pouvez gagner autant quand la bourse monte que quand elle chute. Donc il suffit de suivre la tendance, Donc vous achetez lorsque le marché monte et vous vendez lorsque le marché baisse et vous vendez à un certain niveau, vous rachetez plus bas et vous gagnez de l'argent sur la différence, tout à fait de la même manière que lorsque vous achetez et vous achetez plus haut, vous gagnez également de l'argent. Donc ça fonctionne exactement de la même manière. Donc on appelle cela une vente à découvert. Donc les brokers vous permettent de vendre sans que vous possédiez quelque chose et de racheter plus bas. Donc à ce niveau-là, ça ne pose absolument aucun problème, contrairement aux personnes qui, elles, pensent qu'il faut acheter des actions, attendre qu'elles montent et que si euh, la valeur de l'action redescend, on perd de l'argent. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne lorsque vous êtes un trader actif, lorsque vous faites par exemple du scalping comme ce que je fais moi, je me suis spécialisé sur le scalping, pourquoi Parce que c'est ce qui vous permet de gagner le plus d'argent rapidement en ayant le moins de stress possible. Alors bien sûr il faut avoir une méthode efficace, mais ça vous permet de prendre des positions très courtes, donc quelques secondes, quelques minutes, vous coupez votre position en gain en principe et c'est la méthode qui vous permet d'avoir un taux de réussite le plus élevé possible. On estime qu'il faut avoir au moins 85% de taux de réussite en scalping. Avec ma méthode vous pouvez atteindre 95 et certains jours 100% sans problème en faisant un grand nombre de, de trades et en prenant bien sûr les positions au moment opportun qui est indiqué par les indicateurs dont je vous explique le fonctionnement dans mes formations. Donc vous avez un accès ici en dessous vers les pages où vous pouvez commander mes, mes formations et ça vous permettra donc d'acquérir rapidement quelques jours une méthode efficace. Vous pouvez tester ça sur un compte de démonstration sans aucun risque donc avec de l'argent virtuel et vous verrez que ça fonctionne. Formidablement bien et surtout dans, dans des marchés très volatiles comme le moment, comme pour le moment, donc vous avez moyen de gagner pas mal d'argent. Donc tout ça, euh, ça s'apprend et surtout il faut se rendre compte que euh, du moment qu'un marché monte ou descend, vous gagnez de l'argent en bourse de cette manière-là. Donc oubliez euh, la, la, la technique que, que beaucoup qui ne se donnent pas la peine d'acheter une formation pensent. Euh, qui consiste en acheter une, une action et attendre des années pour qu'elle monte, non. Ça c'est bien plus dangereux que de faire du scalping, de faire du trading à court terme. Donc j'entends actuellement parce que le, les, les bourses chutent, tant qu'on n'a pas revendu, on n'a pas perdu <rire> oui, mais c'est une erreur, c'est sûr que vous n'avez aucune garantie que le marché va remonter rapidement, ce sera peut-être dans 10 ans, que vous retournerez à zéro, en attendant vous avez perdu de l'argent en bourse donc ce n'est pas la bonne manière de faire si vous voulez investir intelligemment en bourse. Donc si la bourse chute vous pouvez gagner de l'argent mais pas en conservant des actions euh, qui, qui chutent comme elles chutent actuellement, c'est assez euh, catastrophique pour ceux qui, qui adoptent cette méthode euh, ancienne euh, qui consistait donc à acheter et attendre des années pour s'enrichir en bourse. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui, c'est très risqué et je vous déconseille tout à fait de faire ça. Euh, c'est une mauvaise information qu'on vous donne de, de pratiquer de cette manière-là. Le mieux c'est de pratiquer donc, du trading à court terme, ça vous demande bien sûr euh, une formation. Euh, Achetez des formations qui vous expliquent comment faire ça, mais euh, vous, vous lancez dans la bourse sans rien y connaître, en achetant une action, parce que votre cousin vous a dit que c'était une bonne action, ne faites pas ça, vous n'avez peu de chances de gagner de l'argent de cette manière-là, vous risquez plus d'en perdre. Donc sérieusement si vous voulez faire euh, investir en bourse et gagner de l'argent, suivez des formations, achetez des formations, investissez un peu d'argent en formation, que ce soit mes formations ou d'autres formations peu importe, mais formez-vous, ne vous lancez pas euh, dans la bourse sans aucune formation. Il euh, faut savoir quand même que la bourse c'est un domaine dans lequel on peut gagner énormément d'argent. Vous connaissez des métiers où on peut se lancer, gagner beaucoup d'argent sans avoir de formation? Moi je n'en connais pas et certainement pas en bourse, euh, ce n'est pas la, la bonne manière de procéder. Si vous faites cela, vous avez une grande probabilité de perdre de l'argent. Vous pouvez investir dans des formations, regardez le, le prix de mes formations, elles ne sont, ce ne sont pas des prix excessifs, vous apprendrez énormément de choses et vous apprendrez à ne pas perdre de l'argent, à ne pas faire de bêtises en investissant en bourse. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Je vous donnerai encore d'autres conseils dans mes prochaines vidéos et regardez toutes les vidéos que j'ai déjà faites, à l'heure actuelle j'en ai plus de 650 sur la bourse et je pense que vous apprendrez beaucoup de choses euh, pour vous lancer à investir intelligemment en bourse. Je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. Au revoir.